Écoute tout le monde les gros j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez voir l'incroyable vidéo coaching, l'incroyable série de vidéos qui, je l'espère, vous aide à progresser, vous aide euh, tout simplement à monter euh, votre cote avant le reset, le reset qui arrivera début janvier. Normalement, donc, à, vous avez encore le temps, évidemment, de progresser, de comprendre, d'améliorer finalement votre maîtrise de la méta. Dans cette, euh, dans cette vidéo, vous allez voir tout simplement le coaching que je fais. Alors, j'en ai déjà fait deux euh, des vidéos coaching. Là, c'est le, le troisième. Vous allez voir comment ça se passe. J'ai bien réfléchi à, on va dire, la meilleure façon de réaliser un coaching sur Battlegrounds. Euh, voilà, j'ai considéré que c'était mieux de faire comme vous allez voir dans la vidéo ou dans les vidéos précédentes plutôt que de prendre, parce que c'est une question qui a été posée quelquefois sous les vidéos, euh, plutôt que, le, que de prendre sur Discord euh, la personne parce qu'il y a tellement de plaies que finalement si je parle en même temps que le joueur réfléchit, bah finalement alors c'est du coaching qu'on peut réaliser sur Hearthstone mais je trouve que sur Battlegrounds, voilà c'est beaucoup plus intéressant de laisser la personne jouer et d'analyser ses plays, les bons et les mauvais plays. Bref, le joueur que vous allez voir il est à 8K2, je crois 8000, pardon 200 de, de cote. Donc très bon joueur, il a passé le stade des 8K, ça aussi ça a été une de vos requêtes sous les vidéos précédentes, c'est peut-être essayer d'arriver, je crois qu'il y avait des joueurs à 7K dans la vidéo précédente. Là, on est à 8K, 8K2, et dans, les, euh, dans la vidéo d'après, donc avant la fin de semaine, il y en a deux par semaine des vidéos coaching euh, sur Battlegrounds, euh, ce sera 9K, euh, plus de 9K. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo, mais même si vous êtes à 7, vous pouvez progresser, et même si vous êtes à 9 ou 10, vous pouvez progresser euh, finalement euh, en regardant bah, du coaching de joueurs moins bons, moins bien classés que vous, mais finalement, j'essaye justement essayer de balancer, de, de donner un maximum de théorie finalement, d'être le, le plus pédagogue euh, possible, d'être méga pédagogue, pour le coup, par rapport aux au vidéos euh, classiques où je le suis, mais bah, finalement, vu qu'il y a ma réflexion et que c'est moi qui joue, bah, je peux pas non plus aller au fond, au fond de, de certains trucs. Bref, j'arrête de vous embêter avec certains intro, je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez pas à me dire euh, à, vous de, à donner vos retours, tout simplement, je vous souhaite un délicieux visionnage. Alors, notre ami Chagat, 8200... 8243 de cote. Donc bon joueur. Il a passé le palier, le plafond on va dire des 8K. Donc il maîtrise les patterns. Euh, des soucis d'optimisation j'imagine. On va voir tout ça. Il va piquer à Kazam Zarak. C'est pas le plus beau jeu. Mais c'est un perso qui est intéressant avec un pattern propre à lui. Euh, je répète ce que je dis sous toutes les vidéos euh, ou les émissions coaching. Et c'est important. De piquer le perso avec lequel vous êtes à l'aise. Piquez pas un perso que vous considérez meilleur. Piquez un perso avec lequel... Vous savez où vous allez aller. Euh, tout simplement un perso que vous pouvez... Euh, euh, comment dire avec, avec lequel vous avez un pattern. Voilà. simplement. Stratégie globale même. Ok. Donc là la stratégie en général d'Akam Akam akamzamzam, C'est euh, plutôt de partir sur une... Euh, Rafam Curve. Après, il y a plein d'alternatives avec ce perso. Euh, typiquement, s'il n'y a pas les mechas, c'est un peu plus compliqué de le jouer parce que déjà, la rafam Curve, on peut l'oublier un petit peu. Et partir plutôt sur une stratégie classique, C'est un, on peut utiliser notre pouvoir que, par exemple, dans une Omu Curve. En 5 plus 1 sur le tour 4 Voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, le toutou est une carte qu'il peut acheter. Mais par exemple, typiquement, s'il y a un token, moi, je préfère partir sur une Omu Curve qu'une rafam Curve avec un token au début. Là on est dans une game où il y a les Murlocs, il y a les mechas, les bêtes et les Murlocs. Donc les mechas Bêtes contre les Murlocs, les Murlocs c'est la meilleure race du jeu et il a ses counters présents. En tout cas les bigs ne sont pas trop jouables à part si les Murlocs ne font pas top 4. Mais bon après j'ai envie de dire que ça c'est, ça passe vraiment après. L'important c'est vraiment dans un premier temps de se concentrer sur le pattern. Alors le but évidemment dans la rafam curve avec ce perso c'est d'essayer de choper un maximum d'esprit combatif. Et justement, récupérer un maximum de toutou et de micro momie. Ça, c'est une bonne carte parce que ça va profiter d'un plus un plus un. Donc, ça va être 2-5. C'est une carte qui peut être importante plus tard dans l'archétype Murloc. C'est la meilleure ici. Donc, euh, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Voilà, il prend des esprits combatifs. D2-1. Il part en Rafame Curve. Pour le moment, c'est standard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Là, le petit plus un plus un qui fait du bien en termes de tempo. Il euh, y a plusieurs choix. Il y a plein plein plein plein de choix. Alors là, il ne faut pas up. Ok, il commence par le pouvoir. On peut lui donner de l'information. Euh, il a malheureusement pas son esprit combatif. On va regarder où est son adversaire. Est-ce qu'il 3-1-3? En vrai. Trappe peut-être. Là, tout est. Dans tous les cas, tout nous fait gagner. Là, on est sûr de gagner le combat. Donc ça n'a pas trop d'importance. Il Faut prendre Micro, est-ce qu'il faut Roll La Micro me choque pas, le gel est pas bon. Donc là il fallait prendre... Moi j'aurais pris Micro et j'aurais Roll, pourquoi bloquer Là c'est pareil, il perd deux pièces. Il perd une pièce parce qu'il a un flottant, c'est quand même bien d'essayer de rafraîchir les tavernes, et il perd une pièce parce qu'il perd le Roll naturel. Là son objectif c'est quoi C'est de récupérer un autre Frappeur des Marais, de récupérer une autre Micro Momie, de récupérer un autre Robotoutou. Quand vous faites des Rapham Curve, vous essayez de réaliser des doubles. Vous vous en foutez de la tempo. La tempo est naturellement forte. Donc là, récupérer un chasseur hot cave uniquement parce que ça marche avec frappeur, ça fait juste du 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça fait aucun triple, aucun double tout triple potentiel. Donc à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où ben, vous allez vous faire taper et vous n'allez pas avoir la possibilité de créer grâce à votre double. Donc là, il fallait roll, il fallait essayer d'avoir soit un autre ça, soit un autre ça, soit un autre ça. Donc là, le gel est catastrophique. Euh... Oh, bon, Ça c'est méga fort Mais c'est un peu compliqué à faire Mais c'est méga méga fort dans un lobby Ah remarque il y a un lobby Murloc Donc c'est un poil moins fort mais ça reste cool euh, Ça ça marche bien avec Mecha Faut jouer des cris de guerre il va en jouer un Et Zerus ça se fait bien Ça se fait bien tranquillement en deux tours En vrai Zerus J'aime pas du tout Zerus Mais là ça le fait en deux tours Franchement Zerus en deux tours Je pense que j'aurais pris Zerus A-t-il pris Zerus Non dommage Bon, le bloc de glace, il faut le prendre. Là, il est en 2+, chasseur. Voilà, rafam curve. C'est dommage, il aurait pu être un peu mieux. Parce que là, vous voyez, il n'a aucun doublon. L'avantage de faire un roll, c'est qu'il aurait... Il aurait eu un deuxième micro. Et à n'importe quel moment, bah, il y a beaucoup d'itérations de taverne 1. Il y en a 16. 16, euh, 16 ou 17, je ne sais plus. Donc, la probabilité de les tripler, elle est quand même haute. Donc voilà. Là, c'est un peu dommage. Euh, pour moi, il y a une erreur de... Je... On peut en discuter si vous le souhaitez. Mais pour moi, il y a une erreur de quête. Euh, même si En fait coupe de sang c'est intéressant Mais il a tellement de tempo qu'il va pas perdre des PV tout de suite Et je pense que quand il va commencer à, à perdre des points de vie Bah en fait ce sera tour 8-9 Et là ce sera des coups de 10 Et en fait sa coupe de sang sera pas assez forte Donc j'ai l'impression qu'il va pas trop la rentabiliser En tout cas dans ce que j'imagine être Le plan de jeu global Ou on va dire le, le pattern de PV De ce que peut être une, stra une, une stratégie à cam. Bon après la réalisation de 4 elle est très facile mais l'autre, elle... En fait, là, le problème, c'est qu'il est en quoi Il est en... Rafame Curve. Rafame Curve, ça veut dire quoi 6 plus 1, 2 plus 3 plus 1. On commence 2 plus 3 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1. 8 plus 1 pour les plus, grade... les plus gradeurs d'entre vous. Mais ça veut dire quoi, 6 plus 1, 7 plus 1 Ça veut dire que tu n'achètes pas. Donc, en fait, ta quête, tu la fais pas au tour 5. Tu la fais pas au tour 6. Tu la fais pas au tour 7. Tu la réalises au tour 8. Alors que Zerus, tu l'aurais réalisé, je pense, en 2 tours. Hein 2 ou aller 3 tours au max, mais tu l'aurais eu au tour 7. Vous voyez Donc ça changeait tout. Là, tu vas avoir ta quête au tour 8 et une quête qui ne va pas proc tout de suite. Et tu aurais eu Zerus au tour 7. Enfin, sachant que tu aurais été taverne 4, donc avec la possibilité d'avoir des 6, tu n'aurais pas encore été dans la construction, donc dans la possibilité d'avoir un Zerus de construction. Zerus est très mauvais, mais c'est tout l'intérêt de ce jeu, c'est que c'est un jeu d'adaptation. Donc même si moi je considère que la quête Zerus est la plus mauvaise du jeu, Là, ici, bah, elle était presque. Franchement, je, je pense vraiment, sans euh, être. Euh, comment dire Sans vouloir choquer, je pense qu'elle était exceptionnelle ici, la quête Zerus. Voilà. Donc là, le bloc, le frappe venin. Donc là, euh, il faut qu'il prenne les esprits. J'ai pas vu si elle avait pris esprit combatif ou pas, mais s'il y a esprit combatif, faut prendre. S'il y a pas esprit combatif, frappe venin me va très bien. Et vous voyez, là, il peut pas acheter, en fait. C'est un peu le problème. Là, il ne peut pas acheter. Donc, euh, pour le moment, mauvais choix de quête selon moi. Euh, mauvais choix de rôle au début. Donc, c'est ce que je disais au début. c'est le Bon, là, le choix de quête, c'est un peu problématique. Mais c'est l'optimisation des, des pièces. Pour le moment, en, en termes d'optimisation de pièces, il est pas bien. Et c'est quand même la base même du jeu. J'ai l'impression qu'il joue très safe et qu'il veut limiter l'aléatoire sur le coaching. D'où le freeze du murloc. Bah, en fait, euh, l'aléatoire, euh, en jouant safe, c'est pas comme ça qu'on gagne. En jouant safe, c'est comme ça qu'on peut faire top 4. Mais pour, pour gagner, il faut être bon. Et être bon, c'est faire top 1, top 2, vous voyez. C'est important d'essayer de construire. il faut construire, il faut pas jouer safe. Ça, c'est très très important. Et c'est comme ça que vous passez le cap. C'est en. en, en, en... En sachant faire des top 1 et des top 2, c'est là où vous allez passer un cap en termes de cote. Et que vous allez passer de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9. En essayant à chaque fois d'améliorer vos boards. Si vous jouez tout le temps safe, vous êtes toujours dans une situation... Enfin, vous vous mettez toujours dans des situations réconfortantes et rassurantes. Bah en fait, vous allez souvent droit dans le mur. Et à un moment, vous allez monter parce que vos adversaires ils sont totalement naze. Et à un moment, des adversaires juste moyens bah, vont être presque des bons adversaires. Et en fait, bah, vous n'allez jamais passer ce plafond. Donc voilà, là, il fallait. Bon après, voilà, c'est. Il le fallait, euh... C'est aussi intéressant le coaching. C'est pour ça aussi qu'il est à 8K, euh, 8K2. Il a passé le plafond des 8, mais il n'est pas passé le plafond du 8 à 10, du 8 à 9, quoi. Donc. Bon, après, il est safe, hein. Ça, c'est indéniable. Il a bloc de glace, il a frappe venin. Mais vous voyez, on est au tour 6. Il n'a pas encore de carte de taverne 5. Il n'a pas de double. Il n'a pas vraiment de construction. Il a une quête qui sert pas à grand chose, donc c'est assez problématique. Je, on va voir comment il va s'en sortir de cette situation. Là, j'ai presque envie de dire que vu qu'il est très safe, finalement, peut-être la meilleure façon pour lui de s'en sortir, c'est de prendre des risques, d'aller dans la 5. C'est-à-dire là, de se projeter dans la 5 et d'essayer de choper un, ba, un, -dire un baron, une mama, un bran, et d'essayer de construire avec des cartes taverne 5, vous voyez. C'est aussi l'avantage du bloc de glace, c'est qu'il nous permet de prendre normalement un peu plus de risques. Mais il faut pouvoir faire des équilibres, c'est comme une danse ce jeu. Le problème c'est que si tu joues tempo, tempo, tempo, tempo, tu vas droit dans le mur. Donc si tu tempo, tempo, à un moment il faut prendre le risque de up. Ou alors tu prends un risque de up avant et ensuite tu tempo, tempo, vous voyez. Bon là c'est intéressant, en tout cas il a une bonne taverne, la boule de serviteur. C'est la meilleure carte du jeu. Donc là il a un super spot, boule de serviteur, ennu au module... Voyant froid de lumière. Et il peut virer euh, peut-être la micro et le pouvoir. Ou alors il achète voyant, il vire voyant, il fait ennui au pouvoir. Ça marche aussi. Franchement, euh, c'est un peu kiff-kiff. J'aime bien garder là. La... Je pense qu'on va partir sur murloc dans cette game, a priori. Donc j'aime bien garder le voyant froid de lumière on board. Euh, et virer la micro momie. Comme ça, si jamais je chope le gonfler le rond, j'ai un murloc de plus. Mais là la taverne est très belle pour le coup euh, si Par contre s'il avait une mauvaise taverne Donc là il va faire ça C'est pas choquant C'est pas une erreur en soi un choix de play Mais euh... Mais ouais Si la taverne est pas bonne Il fallait prendre le Même à 36 36 tu commences à être bas en live, Tu commences à saigner T'as un board dégueu Mais en même temps Tu sais que tu construiras pas en 4 Donc il aurait fallu prendre le Donc on va prendre esprit combatif ici Important hein, de commencer à Il faut scaler Il faut continuer à scaler hein. Il a pris esprit Ça c'est très bien euh, il a viré un murloc. Il a viré quel murloc Chasseur au cave. Hein. Il a viré chasseur au cave. Euh... Ok, ok. On aurait préféré virer. Euh... En fait, il aurait pu faire voyant, avoir un chasseur au cave meilleur que f... voyant fois de lumière et virer voyant. Voilà, en fait, en termes de stats, c'est. Enfin, euh... ben, vous voyez, c'est pas cohérent en termes de stats, mais bon. Il a déjà fait le bon play de manière générale. La macro plus importante que la micro, c'est-à-dire la vision de jeu. Plus importante que la précision de, du play. Tout le pattern. Le pattern en gros c'est la macro absolue. Donc, bien connaître les patterns. C'est déjà être au minimum à 8000 de cote. Esprit combatif c'est cool. Euh, je pense qu'on va partir sur Murloc. Donc j'achète pas des flecto ici. Je pense que j'aurais fait un up ici. Euh, il peut quand même up s'il veut. Bon ça c'est rigolo en vrai. Drake du Néant avec ça. C'est un peu tard peut-être tour 8. Et... En fait, est-ce que j'aurais up Je crois que j'aurais pas up, en fait je dis des bêtises, j'ai pas vu Elise. En fait j'aurais pas acheté des j'aurais fait l'Elise et je serais parti en Murloc, mais Murloc, Taverne 4. Murloc, Taverne 4, Elise c'est cool parce que tu peux aller chercher en 5 euh, les bagargouilles ou les, ou les Bran. Et en fait t'as presque plus de chances d'aller chercher Bran en ayant Elise et en restant 4. Qu'en étant 5. Parce que, bon, le Bran, il est quand même mélangé dans plein de cartes. Donc là, le Deflecto, je pense que tour 8, c'est un peu tard. A priori Murloc, il, est, il a quand même euh, des petites cartes Sympa. Donc, je serais parti sur Elise. Donc là, il va prendre... Euh, faut voir, quand même. Portrait, c'est pas mal avec ça. Portrait, c'est plus safe. Vu qu'il a up, il peut... L'esprit, me choque pas. L'esprit, il y a un côté un peu greedy que j'aime bien. Je pense que prendre... Le portrait caché avec ça c'est très fort Mais Prendre esprit Ça me va également Donc euh, Il est possible qu'en faisant le euh, Je pense que En fait c'est presque 50-50 en, en termes de Play j'ai l'impression Enfin pour moi Mais je, je pense que si quand même on, on, Par exemple si je suis en tournoi oh, Franchement je prends le portrait je pense Parce qu'il y a pas mal de cartes de mon board que je vais virer donc, je pense qu'il faut prendre Portrait En tryhard pur J'aurais pris Portrait Et par exemple en ladder j'aurais sûrement pris comme lui Et en vrai j'essaye de me dire euh, Si je suis en tournoi et que l'objectif c'est de gagner le tournoi bah, Je pense que c'est quand même un peu trop grid de prendre ça Alors qu'on a fait un up contre un adversaire Qui a naturellement de la tempo Et qui en plus a une taverne de moins vous voyez Donc là il aurait peut-être économisé 9 PV Alors certes il a un plus un plus un surtout tout est-ce que ça ça vaut 9 PV Non Vous voyez donc on déconstruit le raisonnement et finalement on se dit euh, zut. Mais bon, franchement on peut pas lui en vouloir parce que en l'adore. j'aurais fait la même chose que lui. Il n'y a qu'en tournoi où j'aurais fait le, le bon play on va dire. Ok. Bourbe ça c'est cool. Euh, gonfler le rond, super. Et vous voyez c'est le problème, c'est que là il, il part ça il part là dessus parce qu'il veut jouer Murloc. Mais pourquoi il a pris des Plecto dans ce cas là Là c'est une erreur ça par contre. Parce que ça, c'est plus de plus 1 par murloc. Donc en fait, s'il fait d'abord le murloc, il a plus de plus 1 au lieu d'avoir plus 0, plus 2. Donc en termes de PV, je préfère donner un peu plus d'attaque, mais bon. Il peut roll, je pense. Il peut pas roll. Ah, il faut pas qu'il joue mecha, faut qu il faut qu'il joue murloc, là, je pense. Après, coupe de sang, c'est fort, mais il peut quand même... En fait, il, il peut garder que deux mechas. Il peut se dire, je garde Deflecto, par exemple, s'il veut vraiment le garder. Je garde mon, celui à droite. Et j'essaye quand même de jouer mecha. Et en fait, juste la coupe de sang me permet de tempo. Euh... Matrice ou Esprit Il a pris Matrice. Au Dragon. Ouais. Euh, je pense que c'est ok à 27 life de prendre Matrice, ça me va. Le problème, c'est que là, il est en hybride. Faut pas trop, quoi. Faut, faut essayer de choisir plutôt un archétype. Là, il perd. Mais vous voyez, à vouloir jouer safe, on joue pas safe. Par exemple, typiquement, il a acheté des Deflecto parce que c'est une carte très très forte en tempo, on est d'accord. Mais en fait, c'est pas parce que t'achètes un Deflecto que tu vas gagner tes combats, tu vois. Vous voyez Donc l'idée, c'est, pour jouer safe, soit vous avez une avance en taverne, et vous avez des cartes plus puissantes que vos adversaires, soit vous mettez en place des combinaisons. Et là, ben, il est taverne 4 ou taverne 5, et il achète des choses qui sont taverne 3, donc il ne va pas acheter des choses qui sont meilleures en puissance que son adversaire, je pense en déflecto. Et, il ne fait pas des combinaisons parfaites de cartes, parce qu'il achète à la fois des mechas, à la fois des murlocs. Et il va pas assez loin dans ses murlocs. Parce que vous voyez, il garde pas une texture murloc. Il essaye d'avoir deux murlocs, un peu de mecha. Donc en fait, il est pas dans de la puissance brute. Et il est pas dans de la synergie. Vous voyez Donc en fait, c'est le cul entre deux chaises. Et en fait, ça marche pas. À un moment, il faut prendre, un... il, faut... il faut faire des choix. dans un... C'est un jeu de choix. Bon, ce tour est plus intéressant déjà. Il est un peu plus fort en tempo. Euh... Pour analyser l'adversaire, comment il est. Il est en train de souffrir. Notre adversaire. Il est vraiment en train de souffrir. Est-ce que c'est pas le moment de prendre esprit Je pense pas. Je pense qu'on va assurer. On a à 27. On va prendre frappe venin. On va jouer Murloc. En fait, l'avantage c'est qu'on a Ice Block. Donc on peut vraiment se dire. Franchement avec Ice Block. Restons sur Murloc et, et on va gagner le lobby. Quoi. Il a pris quoi Frappe venin, je pense que c'est ok. il va mettre ça mais vous voyez c'est c'est pareil c'est compliqué parce que là il va vraiment être dans des hybrides quoi il y aura le petit toutou avec de l'attaque en fait quitte à quitte à faire coupe de sang autant le faire sur déflecto et se dire je veux avoir que deux mechas enfin que deux cartes bouclier divin enfin trois peut-être s'il a une autre boule de serviteur ennuyo mais je veux avoir un énorme déflecto qui puisse entre guillemets donner un équilibre à la compo vous voyez Donc ça me choque pas de se dire Je prends coupe avec un déflecto et je joue murloc Et en fait je ferai menace répliquante sur mon truc Mais il faut pouvoir booster le déflecto quoi Parce que le problème c'est que Alors certes il donne de la résilience à son déflecto Parce qu'il y a la micronomie qui attaque derrière bah, Le problème c'est qu'un déflecto Là on est tour 10 Vous voyez c'est ça aussi analysé par rapport au tour On est tour 10, le déflecto il a 6 de puissance Donc euh, il tape et ça fait rien quoi Merci Warrior4889, merci pour le soutien, c'est gentil, merci à toi, merci beaucoup. Donc là vous voyez, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on regarde le pattern, moins 0, il y a eu moins 11, avant il y a eu moins 8, un truc comme ça, donc c'est à dire que bah, à un moment il est dans une situation où il n'a pas assez construit, il aurait pu prendre plus de PV avant pour pouvoir plus construire, c'est souvent ça, hein, c'est des sacrifices de PV pour pouvoir construire et il faut le faire. Oh, franchement, je resterai sur Murloc. Hein. Après, tu peux ennuyer au. Euh... En fait, tu peux ennuyer au déflecto. Et dans ce cas-là, autant le taunter. Et l'avantage, c'est que tu peux faire ennuyer au déflecto. Le mettre à l'extrême droite. Et en fait, faire menace répliquante sur boule. Comme ça, il y a une chance que le déflecto à l'extrême droite puisse récupérer quand même son boubou divin. Ouais, mais ça, c'est pas assez bon. Vous voyez, c'est pareil. C'est analyser un play. En fait, donner de la puissance... Enfin, comment dire Comment est-ce que je pourrais dire En fait, il y a des tours, je vais l'expliquer d'une façon très simple. Il y a des tours où les, où les plays sont forts. Un play X, il peut être fort sur un tour X et pas être fort sur un tour X plus 1, X plus 2, X plus X. Enfin, X plus, euh, plus beaucoup. Et c'est le problème, c'est que là, donner plus 2, plus 2, ou plus 3, plus 3 à une carte, bah c'est très sympa au tour 3, 4, allez 5 dans l'absolu. Et là, on est au tour 11. Donc, vous voyez, il faut. C'est ce qu'on appelle les ranges, les ranges de play. Mais là, en fait, la... son play, il n'est pas du tout puissant pour un tour 11. Est-ce que c'est clair je... Si vous avez des questions par rapport à ça, je ne sais pas si j'ai été clair. Mais là, il faut roll. T'es taverne 5, cherche des branes, cherche des choses qui vont. Cherche du poison. Franchement, ce n'est pas encore fini. T'as une coupe de sang qui, finalement, s'avère à peu près correcte. Euh, parce que t'es à 16. T'as de la chance d'être à 16, d'ailleurs. Donc chercher du poison, comme ça tu pars sur un vrai hybride, si tu veux jouer hybride, ce qui est moins fort que mecha pur et murloc pur, évidemment. Si tu veux partir sur un vrai hybride, joue hybride à fond, dans ce cas là tu joues 1, 2, 3 poisons murloc, 3 mechas que tu vas améliorer avec tout, coupe de sang. Mais là en fait il a trop pareil c'est le cul entre deux chaises, il n'y a pas une stratégie précise, voyez Là c'est pareil, tour 12, ça c'est pas assez fort par exemple. J'ai l'impression qu'il va acheter engin, mais c'est pas bon. Ça c'est cool. Ok, menace. Donc menace, ça s'achète pour le coup. Comme ça, en espérant qu'il qu ait l'idée de taunter des Flecto. Mais c'est pas évident de le faire. Alors le il c'est pareil, ça accomplit pas assez de puissance ici. Je pense qu'il faut roll. Il y a rien à vendre. Virer un 10-5 pour ajouter plus de plus de sur deux murlocs, ça n'a pas de sens. Je pense que le mieux c'est drôle ici. Ah il va pas vouloir. Euh, bon, frappe venin. On prend que les. Là à un moment on prend que les secrets de. qui ont Il va pris frappe venin, je pense. Ok. Là, vous voyez, ce déflecto, il accomplit vraiment zéro truc dans le combat, quoi. Donc, l'idée, c'est est-ce que tu es à 16 Là, pour le coup, mets-le à droite. Profite de la coupe de sang, tu lui donnes définitivement beaucoup d'attaque. Coupe de sang, j'ai pas expliqué la quête, mais ça donne à la créature la plus à droite un montant d'attaque égal à vos PV manquants. 40 moins 16, bah, ça fait euh, 24. Donc, ça donne plus 24, plus, 20, plus, enfin, plus 24 d'attaque. Donc, tu mets déflecto à droite, le gars, il récupère 24, il passe à 29 d'attaque, 29-3. Derrière, tu le mets devant et ça met des vraies tartines, quoi. Là, 5-3. Ah vous voyez c'est frustrant parce qu'en vrai Il a foiré sa game Il aurait pu partir mono Ou même mono murloc Plutôt mono murloc. Mais même Et en fait c'est ça aussi l'idée C'est parce que ses adversaires sont faibles Bah il peut encore gagner cette game Mais le problème c'est que ça aide pas en fait De gagner contre des adversaires faibles Parce que là même s'il gagne cette game Bon là après il y a le coaching Donc il va pouvoir voir ses erreurs et par exemple vous imaginez vous gagnez des games comme ça bah vous peut-être vous vous dites Eh franchement j'ai pas si mal joué Alors que là franchement c'est encore une game qui est rattrapable je pense Même si les choix étaient pas bons et c'est là c'est la vraiment l'intérêt énorme de ce jeu C'est que même si tu foires ta game tu as toujours la possibilité de te rattraper Et là grâce à la coupe de sang il peut encore gagner la game en faisant coupe de sang sur Deflecto à droite Et parce que ses adversaires n'arrivent pas à créer on est tour 12 et euh, en face il y avait zéro board Ok, merci euh, Toogie Boogs. Merci pour le soutien, c'est gentil. Donc là, il faut poisonner hein, la carte. Je pense bon, c'est ce qu'il cherche. Ok. En fait, l'idée, c'est que peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire Ouais, mais Fichou, il a pas trouvé Bran. Fichou, il a pas trouvé trop de getter il a pas trouvé ses poisons. Et vous savez pourquoi il n'a pas trouvé ces cartes-là Parce qu'en fait, il a fait beaucoup d'achats. En fait, il a très très peu rôle dans cette game. Le rôle, pas c'est pas un mauvais play. C'est un mauvais play quand vous le faites au tour 3, 4 ou 5. Mais à un moment, les rôles, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de construire un gameplay. C'est ça qui va vous permettre de chercher des choses qui vont vous permettre de gagner. À un moment, il faut plus se contenter de ce que propose Bob. Il faut aller chercher les cartes. À part quand Bob vous propose des choses et vous avez de la chance, mais... Mais là, en fait, je trouve que dans cette game, il a pas assez rôle. Voilà. Mais Caro, c'est pareil, c'est exceptionnel comme carte. et Caro, c'est exceptionnel. Bon, je pense qu'il va quand même avoir la lucidité. Oh, portrait, c'est pas mal. Après, Matrice, c'est cool aussi. Euh... Matrice, portrait, Matrice me va. Mekaro à l'extrême droite ouais mais carreaux il faut qu'il profite de la coupe de sang mais là vous voyez ça ça n'accomplit rien on est au tour 13 voilà ça c'est peut-être la chose oh, Voilà, ça c'est bien fait mais c'est peut-être la chose la plus euh, importante peut-être qui va ça va vraiment l'aider là dessus c'est qu'à un moment il y a des plaies qui sont trop faibles à un certain tour et là il a du mal à se défaire de l'idée que Deflecto est... ici est une très mauvaise carte ça n'accomplit vraiment rien voilà T'as déjà demandé du coaching sur BG contre rémunération euh, oui mais malheureusement je n'ai pas le temps. Ouais la coupe de sang là elle est bien mais d'expérience hein. J'ai joué quelques fois et c'est quand même vraiment situationnel. Donc je déconseille de la prendre. Après, parfois il y a des quêtes horribles, mais là, bah, typiquement s'il a Zerus, mec Zerus est difficile à réaliser. En gros la coupe de sang était la meilleure quête. Et là je reviens là dessus. Mais le Zerus c'était vraiment vraiment euh, facile à réaliser quoi. Bon. Notre coupe sera encore meilleure. On est top 2. On est top 2 contre cet adversaire. Donc comment on gagne contre cet adversaire J'aime bien l'idée d'aller dans la taverne 6, ça c'est malin. Il a raison. Il faut aller dans la taverne 6, il faut aller chercher ce zap. Donc ça c'est bien fait. Bon ça reste quand même, c'est un peu des, des, des, des boards qui sont un peu compliqués à battre quand même. Hein. Ouais zap c'est une bonne carte mais je pense que ça va être chaud. Hein. Je pense qu'il est un peu, enfin je dirais pas drawing dead parce que je pense qu'il y a quand même toujours moyen de gagner. Et là, c'est typiquement une game où, vous voyez, il fait un archétype méca, il fait top 2. Et parfois, il y a des top 2 qui sont des... Euh, comment dire euh, Qui sont des... des échecs, quoi. Des défaites. Là, vraiment, il aurait pu partir sur Murloc, c'est dommage, parce qu'il avait cet ice block. Murloc, en fait, le problème, c'est que parfois, c'est un peu fragile dans le mid-game. Il y a un petit peu de turbulence, parce qu'il y a des bêtes, il y a des mécas, tu peux te faire un peu secouer. Mais quand tu as un ice block, quand t'as la tempo qu'il avait... En vrai, il y avait vraiment moyen de faire des super choses en murloc. Il aurait pu grossir tout son board. Et ça lui aurait donné, évidemment, la possibilité, peut-être, de gagner cet archétype-là. Là, le problème, c'est qu'il a des créatures qui ont très peu de points de vie. Donc, ça n'accomplit pas grand-chose contre bête. Pas enfin, contre bête comme ça, mais même dans l'absolu, contre bête Goldrin, ça n'accomplit pas tant de choses. Un peu plus quand même, mais. Donc, ouais, à part le zap. Et encore, le zap est pas dingo, hein. Et encore le zap est pas dingo, faudrait genre un zap doré quoi mais il a la réincarnation sur ses cartes, il a des rip-up J'ai l'impression qu'on va jamais vraiment jouer un gros pourcentage, voire même euh, voilà 10% enfin, 10% c'est déjà correct hein, une chance sur 10 Pourquoi Murloc, partir Murloc alors qu'il y a mecha et bête justement Bah parce que justement t'as l'ice block et t'es dans une situation où t'avais déjà 3 Murloc en fait c'est pas parce qu'il y a Mecha et Bet que les adversaires vont partir en Mecha et Bet. Et les counters c'est pas des counters polarisés sur ce jeu. C'est pas parce que tu joues au Murloc que tu vas perdre contre Mecha et Bet. C'est juste que si théoriquement tes adversaires... Et en fait là ici elle marche même pas cette théorie. Parce que tes adversaires vont pas jouer la meilleure compo Mecha, la meilleure compo Bet. On va dire qu'à puissance égale, les bêtes et Mecha vont gagner les Murlocs. Sauf qu'à un moment, bah les Murlocs c'est quand même meilleur parce que ça construit toujours de la puissance avec Bran. Là on est tour 14 hein, quand même. Ouais, ça va être compliqué mais bon. Si on arrive à rejouer 10% derrière c'est chouette. Hein. Est-ce que le faucheur est bien Pas bah, tant. Bah, pas tant. C'est peut-être les meilleures parties pour progresser. Celles où tu penses avoir bien joué parce que t'as gagné et qu'en fait on t'en explique que t'as. Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant. Parce que là, en fait, on... c'est pas comme s'il avait eu de la malchance et qu'il est... il... qu soit tombé contre un joueur euh, qui a genre high roll sa game et qui te défonce, quoi. Là, il est dans une situation où en fait il, est vraiment joué... il a joué vraiment un hybride. Mais il aurait pu refuser cet hybride. Bon, là, le Brad, c'est trop tard, évidemment. Réfléchis par rapport au Leroy, mais ça me m'a pas l'air très judicieux. Alors, je pense qu'on va roll. En hein. vrai, si on peut avoir Monted, c'est pas mal. Monted a la furie des vents. Elle peut faire un peu de magie. Zap, évidemment. Zap est toujours cool. Hein. Franchement, tu vas chercher son Ara, C'est déjà bien. C'est hein. un boubou. Tu vas chercher Ara, euh, t'as fait le taf avec ton, ton Zap. Hein. Mais euh, voilà. Il faut... En fait... Euh ouais C'est bah, pas incroyable Ah la main de super Et vous voyez ça ça ne sert à rien quoi voilà Le Deflecto 5-3 en compo finale ça n'accomplit rien Il aurait pu le mettre avant à droite Ça aurait été une gamme un peu différente alors contre contre... Mais là il pourrait presque le virer Parce que le Deflecto il est moins fort que Prestigitation Il est moins fort qu'une copie d'un Mecaro Qu'une copie d'un boule de Serviteur Vous imaginez une copie de Mecaro ça peut peut-être faire gagner Là le Mecaro n'accomplit vraiment rien Bon, on a toujours 10% au bas mot. Donc ouais, erreur d'optimisation de manière générale. Elle n'est pas évidente cette game pour moi à expliquer parce que... c'est des, Enfin, hein, comment dire À part le côté hybride, évidemment, ça, ça s'est vu et c'est grossier. Le fait de partir en hybride alors qu'il aurait pu partir sur l'un ou sur l'autre. Et c'est vraiment de la petite optimisation, genre des achats qui sont pas dans le bon timing et tout... Donc, je, je sais pas trop si cette game vous a aidé ou pas à mieux comprendre le, le jeu. Enfin, si mes explications vous ont aidé. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu des erreurs précises. Enfin, il y a eu des erreurs précises d'achat. Mais c'est plus l'erreur globale de la game. En fait, on parle presque de macro là. C'est-à-dire que sa macro n'était pas n'était pas bonne quoi, était dans le faux, donc c'est pour ça qu'à la fin il fait 2, alors peut-être qu'avec une macro bonne il fait quand même 2 mais il se donne vraiment plus de possibilités, surtout que son adversaire il avait vraiment une compo toute pété, hein. il avait les grenouilles mais c'était vraiment nul grenouille. Hein. Donc euh, voilà avec cet ice block il aurait pu faire plus, il aurait pu roll un tout petit peu plus, essayer de chercher un petit peu plus, évidemment il y a ce deflecto qui aurait pu aller à droite, je pense qu'il y avait vraiment plein plein de choses à faire dans cette game, elle était intéressante, ça part du début, de hein. toute façon, l'erreur ici, l'erreur du début où il, prend, il réalise pas un double. Vous voyez, il a. Je sais pas s'il a triplé dans cette game. Il a fait peut-être un triple, mais pas deux. Mais vraiment, il peut se mettre dans un setup de triple. L'idée d'une Rafam Curve, c'est quand même de tripler. Quand tu fais une Rafam Curve, alors je vais pas vous inventer des pourcentages, mais comme ça, d'expérience et de mémoire, globalement, tu as à peu près 8 à 9 chances sur 10. Dans une rafame curve de tripler ta carte à un moment donné. Parce que t'as la tempo et cette tempo te, per te permet de garder ces doublons. Vous voyez? Donc euh, c'est ça le problème en fait. C'est que là, si tu triples pas dans une rafame curve, déjà, euh, en fait, il n'y a pas d'intérêt à rafamer. Et derrière, euh, bon après voilà. Derrière, il y a on va dire, une autre séquence de jeu sur le, le côté euh, euh, hybride qui n'est pas bon.